Bienvenue sur Embarque avec moi Bonjour à tous et à toutes On va vous filmer une Toyota aux aujourd'hui Et faire un petit déverrouillé après Tadam Le tour du véhicule Une petite Aigo brune c'est mignon. Voilà. C'est grand comme un vide-poche. <rire> voilà. Ah, quand même deux voitures. Petite voiture mais ben quand même il y a cinq ceintures. Non, il y a 4 quatre, quatre places. Et sous le capot oui. Allez. Pourquoi est-ce que tu aimes bien les trois cylindres parce que ça fait un beau bruit. <rire> elle l'a acheté en 2013. Une modèle est de 2012, elle croit. C'est une couleur spéciale. Oui. Il annonce comme brune dans les, dans les papiers, mais en fait, c'est marqué, là, regarde, orange. Orange spice. C'est un orange épicé. Hein. Un petit peu... Alors, un petit démarrage, Je vais mettre des phares parce que on est en novembre et la luminosité On a 5 vitesses. La naissance était plutôt moins 40 euros, mais là cette semaine elle a mis 60 euros. Donc c'est un tiers ah. plus cher que d'habitude. Non, l'intérieur est sympa. Je trouve que c'est euh, ce petit design euh, comme des petites bulles comme tu ça. En poussant sur le petit bouton. Oh là, ouais, mais est-ce que moi je contrôle tout Ouais, tu contrôles tout. <rire> avez un vrai vraiment passionné là. Mais Vous pouvez faire des bornes, mais on va pas en faire. <rires> aujourd'hui. Non, Je crois que Marie-Jean sera pas d'accord. Alors, est-ce est que sa radio fonctionne bien Oui, j'espère. Ah, non. Est quoi, là, elle a rien de pré-programmé. Elle a rien de pré -programmée. La radio fonctionne. Et moi, ce qui me fait rire, c'est ça. son fonctionne bien 114 000 km et dans les tournants euh, vous ne posez pas dans le ciel elle est très elle est très souple et j'ai l'impression que tu m'as mis ce volant avec beaucoup de facilité mm -hmm. ouais elle, elle obéit bien elle a plein, il n'y a pas d'électronique dans tous les sens comme toutes les voitures qu'on fait actuellement il y en a quand même plus que dans la ville parce que la fenêtre est ah. alors on redémarre ah. <rire> donc je disais donc, on redémarre. Qu'est-ce qui se passe On est calé suggestion se laisser porter un petit peu se laisser un peu descendre et oui. profiter de la pente parce qu'on est très bien situé pour ça par contre on a de la chance si c'est vraiment la batterie c'est le phare les phares allumés ouais, ouais. Et là, est tout Dis. <rire> Ok ok ok Défaire okay, okay. le, le frein on va on va essayer de descendre et quand tu sens qu'elle prend qu'elle prend mais contact hop là oh, oh, oh, on est reparti il y a une toute petite batterie une toute petite batterie je ne sais même pas si elle a déjà changé sa batterie il y avait une 6 cm de poussière dessus on pourrait lui dire on que dire... ouais. C'est. Dans la bonne pente quoi. Ici, je sais pas ce qu'on devrait faire. Bien bien. Un peu bruyant, fou, mais... Voilà. Ouais. Ouais, c'est pas un habitacle super insonorisé que hein. euh... fait comme technique, c'est c'est vraiment la technique de la batterie plate quoi. Euh... en deuxième tu mets en la clé en position de démarrage et puis après tu comme ça ça fera un petit auriel ouais. en même temps ouais. j'adore se mourir un peu des voitures un peu sportives ah. bah, comme ça c'est vrai que ces petites accélérations là euh, sont intéressantes après euh... Faut pas demander de voyager jusqu'à Marseille, hein, mais... Non, pas ben, plus vous mettra à... Alors... C'est à combien de cylindres, logiquement Je C'est deux cylindres. Bon. Wow. l'ergonomie n'est pas géniale hein, euh, dans le détail c'est enfin, une, une tellement petite voiture que tu vois tout est euh, il faut s'écraser quoi pour tenir les choses ouais, atteindre les ouais. boutons c'est vraiment mal fait. alors que le bouton de vite il aurait pu être là ouais bah ouais sur la trompe de la portière, comme c'est le cas dans beaucoup de voitures. Ouais. encore à fond. On éteint. Alors, alors, qu'est-ce que vous croyez <rire> qu'elle va arriver ou pas Eh <rire> bien, réponse dans deux secondes. Bon bah ben, écoute Est-ce que j'oserais me regarder là-bas Oui Regarde-toi là-bas Même devant hein. Mais comme ça, pas... Pas... Tu Attends, je me... Oui. Euh, près de la camionnette, vraiment. Ok, je vais le faire dans l'autre sens comme ça, au moins pour sortir. S'il y a un problème, on peut la sauter en bon pensant tout de suite. Bonne Belle essai Vraiment belle essai Là c'est si un filmé je vais Ah mais c'est trop près de... Pour toi c'est trop près de la cabanette du coup quand même Non pour sortir... Ouais ça va être tout juste si on veut bien ouvrir la portière à fond Belphare. Et l'ordi bord, il est là. Ouais. Pas Un truc qui clignote là. Ouais, mais c'est comme comme la batterie à Morflet, à mon avis. Il, il, enfin, il s'est pas mis à zéro, mais il clignote comme si. Euh quoi d'ailleurs je sais pas je sais pas comment c'était avant par contre je sais pas si ça change ça clignotait pas. non ça me semble que non bizarre bah morte ou alternateur en rad on, alors, remet... on va lui remettre son, son machin alors qu'est ce que tu en as pensé de cette ah ben, euh, c'est une chouette petite voiture. On la sent bien à la conduite, je trouve. Elle est agréable à conduire. Elle est parfaite pour aller en ville, quoi, vraiment, faire des petits trajets comme ça, euh, de proximité, quoi. Mais c'est une petite voiture, hein, et le coffre est vraiment petit. On va repousser... Bien. Attends. Attends, voilà.